My Godness vient de sortir un nouvel add-on. Alors, vous connaissez Grand Utopia. Il y a l'addon MyGotopia, donc qui est au, au nord de la map et qui est en train de se développer. Et là, il fait un nouvel add-on qui s'appelle, vous l'avez vu dans le titre, Akokan Island, une île un petit peu de type cubaine. Et euh, c'est réservé euh, pour ses membres Patreon. Euh, et nous avons l'exclusivité sur la chaîne Mkolo De pouvoir aller voir ça Et ça vient d'être publié aujourd'hui Donc on va pouvoir un petit peu découvrir Et ça va être génial Donc euh, moi en plus je lui ai dit hein, euh, L'ambiance cubaine, Cuba, moi j'adore Et ça va faire penser à ça Voilà une petite île tropicale On est à Melan Nous avons Mygotopia là-haut Et nous avons Akokan Island Juste ici Avec Port Melly. Oh, Ouh Ça va être bien sympa ça Oh ça va être bien sympa j'ai hâte On a eu mes lumières Voilà les gars Cette chance et oui Du coup on est parti On est donc euh, au sud de la map à Ilif de Grand Utopia Et on part direction Port Melli, Donc l'île d'Akokan Island Et donc cette partie du live là actuellement que vous regardez Elle sera euh, Ce sera l'objet d'une euh, nouvelle vidéo Qui sera en 2K Tu vas devoir faire demi-tour Pourquoi je vais devoir faire demi-tour ah oui, vous avez raison Je pourrais me faire coucou à moi du futur Exactement Donc euh, Sam euh, si tu repasses par là euh... Faut aller où là hein Ok on va suivre la route Terrible Hop la barrière c'est comme ma bite Non oh non Pardon Ça va être bien sympa Oh la blague de routier Eh oui mais moi je m'inspire des meilleurs Je m'inspire des meilleurs que voulez vous euh, tu penses que tu pourras faire la livraison ou il faut livrer dans le cargo euh, Ça c'est à Rombas, je sais plus où c'est Rombas Mais du coup c'est à Rombas, voilà Allez let's go, direction Port Méli On embarque Ça sort tout seul C'est comme, euh... oui bah c'est comme tout quoi Nous sommes arrivés à Port Méli. on va se faire un petit itinéraire Un petit itinéraire, je ne sais plus parler Déjà on va passer par là les amis Ça va de soi, d'accord Et on va se permettre Ah mais ça nous demande de faire un demi-tour Donc on va pas spoil mais on va passer par là quand même. Pour voilà, comme ça on va débloquer les deux points d'interrogation. Mais surtout, ça nous permettra de faire un petit détour et d'explorer de, un petit peu. Mais on va pas tout faire. Donc, bienvenue dans une ambiance un peu tropicale normalement. On va être un peu sur une île. Ouh, ah ouais. Non, attendez. Attendez les gars, non, ça peut pas se passer comme ça. Rima, Rima. Cuba libre. Voilà. Oh, c'est pas mal. Là, on va se faire plaisir Champagne Je sais pas s'ils boivent du champagne à Cuba Avec la musique ça va bien Gugaram, Tagadafadi, Jajo, Porméli Oh lolo lolo Oh lolo lolo lolo Cuba ouais c'est plus cigare, rhum Parce que champagne c'est chez nous le champagne les gars Là on va en profiter un quart d'heure vous le voyez sur le GPS La musique elle régale hein après, vous savez que j'adore ces musiques comme ça, moi. C'est génial. Riba Bon, c'est de la musique libre de droit. Mais ça reste quand même euh, l'ambiance que j'aime, quoi. Ça y est, j'ai envie de me... <rire> Je fume pas, les gars. Hein. Mais j'ai quand même... Je me vois bien avec un petit cigare, quand même, tu vois. Et le chapeau. <rire> Viva Libertad, quoi. Non non 15 minutes dans la vraie vie euh, en taux chasse Parce que Grand Utopia c'est une map à échelle 1-1 Donc en fait c'est le vrai temps que tu vois Pormélie découverte Let's go Il y a beaucoup de détails là hein. C'est génial Attendez vous avez trouvé un nouveau d'intérêt. Oh, yes On va voir une cinématique Let's go Oh, les gars, là, on nous régale. Hein. À la fin de la livraison, il va nous faire un petit déhanché. et hey, spoil pas tout, Margot. <rire> on coupe le moteur. Let's go Je me suis trompé de bouton. Il <rire> y a du soleil et des meufs. <rire> La musique est tellement bonne, tu peux la mettre à fond Let's go J'ai envie de sauter dans l'eau Trop beau En vrai, cette musique dans ton parc, ça ferait stylé, j'avoue Salut Deadshot, salut Jonathan, merci beaucoup C'est génial, beaucoup de détails Ah ouais, c'est une tuerie Grand Utopia, sans déconner Mais carrément les gars Envoyez de la force à My Godness les frérots, vraiment hein. C'est tout ce qu'il mérite quoi Ça me donne envie de rouler là Nice Si ça vous redonne envie de rouler les gars Ça ça fait kiffer C'est le but du jeu les gars C'est totalement le but Par contre les Dodan frérot c'est un autre, un autre univers hein. <musique> Ne fumez pas bien sûr on va tous à Cuba l'an prochain Rencontre abonné à Cuba Moi bon, à voir ça a juste envie de prendre un Patreon pour le hub de ouf Ça c'est sympa Léox Ça c'est un grand soutien que tu peux faire pour lui Ah je touche pas de commission <rire> Non mais vraiment voilà c'est juste génial quoi Mcolo qui se lâche Ah ça fait plaisir Bah je répéterai hein, tous vos compliments les gars Je les répéterai à my godness hein, clairement Pourquoi tu veux pas tout visiter Alors en fait euh, bah déjà c'est pas très grand encore pour le moment Et comme c'est sorti aujourd'hui Ce serait dommage de tout spoil d'un coup donc en vrai... Euh... Wouah J'adore Stop. Miniature. Euh, bon, ce sera peut-être pas la miniature, mais... Euh, je sais pas, j'aime trop là comment ça rend, mais je vais pas réussir à rendre comme je veux. Ah, le retour des éoliennes. Oh là, je vais vite Oh là là, pardon. Oh mamma mia. Oh, c'est un renaud en plus le point d'interrogation, j'ai trop le seum. Tout ça pour ça, eh. Oh et les bagnoles ça va trop bien avec Alors c'est pas euh, voiture de Cuba Mais euh, genre les anciennes voitures comme ça Ça va trop bien avec l'ambiance Genre Voilà les gars On est vraiment On est vraiment à Cuba quoi J'aime bien parce que je suis en train de vendre le truc en disant que c'est Cuba Mais il avait pas l'ambition de, de, de recréer Cuba hein. Attention hein C'est juste que moi ça Quand il m'a expliqué le truc il a dit que c'était tropical Machin et du coup moi ça me ferait penser à Cuba quoi Enfin en tout cas ça me fait penser à Far Cry quoi J'aime du bon jazz un solo de saxo Le bonheur Et ouais Le saxo c'est comme la sodo Je vais pas spoil parce que les hauteurs ça risque d'être bien sympa Ce sera pour une autre vidéo les gars Je suis désolé Ce sera pour une autre vidéo Je me laisse l'exclu de l'avoir en vidéo D'accord Parce que Et ce sera plus sympa en deux cas aussi tu vois En vrai on a déjà pas mal vu en live là hein. Wesh comment il me passe devant lui Malade C'est qu'il a pas marqué stop lui hein. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce coup de... Non mais c'est quoi ce... ce... Oh J'ai failli me faire prendre un sandwich. Oh là là, merci my goodness hein, franchement, et un grand bravo à lui, un grand GG. Hein. Là là. Qu'est-ce qu'il y a Ah pardon, je dérange. Pardon, je savais pas que je dérangeais. <rire> <rire> Bientôt danse avec les stars, tu m'étonnes. Je vais peut-être rencontrer l'amour, qui sait. Merci à tous les gars. Rediffusion. Bi ah oui, ah oh oui, tout ça, ça va être en rediffusion intégrale. Oh là là, c'est chiant. <rire>